Bah, Suez comme Veolia sont deux groupes identiques. Hein. C'est des professionnels de l'eau et de l'assainissement qui, qui, bah, qui répondent à des appels d'offres qui sont lancés sur les marchés. Hein. Donc on se partage à peu près euh, une bonne partie du, du marché français. Et tout, Tous les deux groupes ont des, parts, enfin des, des marchés à l'étranger. Les deux groupes sont sur le même périmètre, hein. donc déchets, L'eau, l'assainissement et la collecte des déchets aussi. Pour Suez et pour les deux groupes, c'est à peu près 60% des communes en France qu'on représente. Après, le côté économique, on, ça va être énorme déjà. Aujourd'hui, tous les marchés en cours sont bloqués. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des élus, des élus qui, qui lancent des appels d'offres. Généralement, ils s'adressent à Veolia, à Suez. et à un petit opérateur qui s'appelle SOR qui répond aussi à des appels d'offres. Aujourd'hui, les maires, ils s'appuient à, à qui travailler. Est-ce qu'on va travailler avec Suez, qui demain va devenir Veolia ou autre Donc ça, économiquement, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a beaucoup d'offres de, d'emploi, de, de marché aujourd'hui, qui sont bloquées par cet OPA. Après, côté social, euh, ça va être épouvantable. Euh, frérot, hein, le patron de Veolia, c'est lui-même qui le dit, il annonce 500 millions de synergies entre les deux groupes. Nous, on a estimé à 4 300 la perte d'emploi. Et on n'a pas chiffré encore... Tout ce qui était, était sous-traitance, qui travaille pour des groupes comme ça, hein, qu'elles soit dans les métiers supports support ou dans les métiers exploitation Donc la sous-traitance, on ne l'a pas chiffré encore. Mais je ne sais pas, on peut peut-être tabler, ça c'est moi qui le dis, peut-être à 1500 sous-traitance. Donc ça va être énorme. Aujourd'hui, euh, avec, avec le Covid qu'on a, la relance économique qui, qui doit se faire, euh, pour nous, on, on estime que c'est pas un bon... Euh, voilà, ça ne peut pas aller, quoi. Ça ne va pas. Nous, on... Économiquement, pas bon. ça ne sera pas bon ni pour le marché et puis pour l'usager. Tu vas avoir le prix de l'eau qui va obligatoirement monter parce que tu n'auras plus qu'un opérateur. Tu n'auras plus qu'un opérateur sur l'eau. Avant, les, les élus, les communes pouvaient faire jouer le, la concurrence. Demain, il n'y aura plus de concurrence. Veolia nous annonce une concurrence en revendant ses les France à un fonds d'investissement. Nous, on estime que c'est une fausse concurrence. Parce que Ve Veolia ne peut pas injecter des milliards pour se débarrasser de son principal concurrent pour le revendre à un autre, qui deviendrait son concurrent de nouveau. Donc on voit bien que ça serait une, une concurrence qui sera faussée. Et qui ce qui va y perdre là-dedans, c'est les US et les usagers sur le prix de l'eau. C'est pour ça que nous chez Suez, enfin l'intersyndicale Suez, on est contre cet OPA. Ben, sur les déchets, pareil. Les déchets, bon, alors les déchets, c'est différent. Ils sont implantés en plusieurs entités. Donc ça, ça va être revendu, ça va être revendu à, à plusieurs euh, sociétés. Les déchets vont être revendus par morceaux. Donc ça, ça va être une catastrophe. Il y a déjà des sociétés comme de Richbourg euh, qui, se sont, qui, se, qui sont prêts à racheter une, une partie des déchets de, de Suez. Et on connaît comment de Richebourg, pas vrai, qu'on connaît les comment ça fonctionne chez eux. Hein. Donc ça va être une catastrophe pour les collègues du déchet. Maintenant, on sait qu'il y a le gouvernement, même si... Le jour du conseil d'administration a, a voté contre. Pour nous, c'est une, une belle porte de sortie pour le gouvernement en se disant ils sortent de là la tête haute. Mais ils étaient bien au courant derrière de, de ce qui se passait. En résumé, ça va être des, des millions d'emplois supprimés, ça va être un prix de l'eau qui va monter, ça va être une concurrence qui n'existera plus et c'est les usagers qui en paieront le prix. Voilà. voilà le but de cette opère, ce, ce qui sortira de cette opère. On a rencontré les politiques justement de différents partis pour que ce dossier soit sur la place publique, pour que tout le monde soit au courant, parce que si, si l'intersyndicale n'avait pas réagi rapidement, on est sûr que ce dossier passait euh, comme une lettre à la poste, ça n'aurait pas fait de bruit. Ce qu'on voudrait bien, c'est que M. Macron on parle sur ce dossier. Son silence, on dit long quand même. Nous, on travaille avec cinq fédérations sur le sujet, parce qu'il ne faut pas oublier que le démantèlement de Suez, c'est le début du dé démantèlement d'Engie, où on travaille en commun, donc on a le, on a le bois, on a l'énergie, on a l'eau les déchets et les transports. Donc on est cinq, euh, cinq fédérations qui travaillons justement sur, euh, sur le, le suivi et l'après, et, et l'après surtout. Parce que autant il y a de la classe sociale chez Suez qu'il il en, en a annoncé chez NJ. Justement, suite à ce groupe de travail euh, interfédéral, il y a un moment qui est prévu le 3 novembre, à l'appel de la CGT, Enfin, L'enjeu de l'eau, des déchets ou de l'énergie ne devrait pas, pas passer par des OPA, c'est des biens communs, c'est utile à tous les usagers, ça ne devrait pas exister, d'où le statut qu'on porte fortement à la CGT, le statut au moins du unique du personnel pour protéger au moins les salariés déjà. Cette OPA médiatisée comme, comme elle est aujourd'hui va, va ramener obligatoirement sur la table la remunicipalisation de l'eau en France, c'est un débat qui va être porté.